Ce soir, au cours du programme, nous vous donnerons des nouvelles pro. La suite de nos informations. Si vous êtes confiné chez vous pour une période indéterminée, c'est très simple. Faites en sorte que vos journées ne se ressemblent pas. Debout les confineurs et haut les cœurs. Et bande de confinés, n'oubliez pas votre thermomètre, parce que ça pourrait chauffer aujourd'hui. Et... Toutes mes pensées à nos soldats du cœur, médecins, infirmiers, tout le corps médical, vous sauvez nos vies, alors le cœur on l'a, le cœur on l'a, le cœur on l'a. Pour la météo, un temps dégueulasse, vous ne sortirez pas, car il ne faut pas. Mais il y a une autre raison pour laquelle cette journée est si passionnante, c'est parce que vous allez pouvoir vous recoucher. Mais comme une marmotte qui hiberne! C'est le jour de la marmotte! Et n'oubliez pas le changement d'heure! Debout les confineurs et haut les cœurs! Et n'oubliez pas votre thermomètre parce que. Vivant la trêve des confineurs! Excellente confination! Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Monsieur Gluziki